Est-ce que euh, tu pourrais nous chanter euh, la chanson que tu ne peux pas oublier dans un carnet de chance-coûte Tout au bout de mes rêves. <rire> ah, dans un carnet de chance -coute. Ouais. Euh, la chanter, euh, clairement pas, parce que j'ai plus de voix. Mais euh, je dirais la caravane. Je euh, que... suis pas sûre qu'elle soit répertoriée. Je suis pas sûre. Que... Non, mais on a dit qu'il y avait des mineurs. Ah purée, dans un carnet de chance-coûte <rire> Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, oh oui, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Embarquez-moi, partons en caravelle, je suis la paix je pars avec vous. Je suis la vie, je déplierai mes ailes et nous irons vivre debout. Un peu nanana na, na, na, rayon de soleil. En mode sérieux ou en mode qui peut faire de la voile sans vent Qui peut faire de la voile sans vent Qui peut ramer sans rame Et qui peut quitter son ami sans verser de larmes alors le titre que je ne vais pas chanter parce que je peux pas la chanter, je la connais pas assez, c'est la chanson que j'entends vachement en ce moment de, du groupe La Femme. Où va le monde? Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne ne peut la chanter, ça va être difficile. Ça fait très longtemps. Un jour la troupe campa. A, ah, A, ah, A, ah, la s'mit a tombé, B, B, l'orage a tout cassé, C, C, C, failli nous inonder, A, B, C, D. Je ne me rappelle plus du titre, c'est la chanson qui dit euh, « Les pionniers sont allés avant le jour ». C'est une très belle C'est euh, la Red River Valley, c'est ça C'est ça, ouais. merci. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une main qui t'aide à passer la rivière Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos Ma scoutisme dans la peau Un <rire> ben moment <si>. moments partagés, <rire> bon. Bon, voilà <rire> Titre, euh, je crois que c'est « Embarquez-moi » Il faut que je la chante C'est un fameux trois ma fin comme un oiseau Iseo, Iseo, Santiano dix 400 quatre tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Embarquez-moi, partons en caravelle. Je suis la paix et je pars avec vous. Je suis la vie, je déplie à mes ailes et nous irons vivre debout. Bah, Je dirais l'astromum, c'est une chanson du top rouge 47 euh, qu'un membre de, de ma caravane l'année dernière a écrite. Alors ça s'appelle euh, « Hakuna Matata Hakuna », matata mais quelle phrase magnifique !« Hakuna Matata », quel chant fantastique Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, philosophie !« Hakuna Matata » Assis sur un tabouret, guettant le soleil se coucher, Songeant à tous ses projets, la lune, le bercé, la vie est faite de rêves à réaliser. Caravane prend le départ, vers une destination bien connue, pa, -pa la d'étape en étape, expérience vécue, pa, pa la -pa -pa -pa, sans toi et ni... etc, etc. Si je chante, la tente s'écroule par la pluie, par la grêle, voire peut-être même par la neige. Donc je peux... Tu dirais le titre alors La chanson qui me fait penser au scout. Ouais. Bah la chanson que mes filles chantent en ce moment à la maison, euh, avec le sac à dos et le foulard là. Avec des couleurs sur mon chemin, voilà. Un truc Voilà, c'est exactement ouais. ça. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos, ma promesse d'une main qui t'aide à passer la rivière. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos, ma promesse d'une main qui m'aide à passer la rivière. <rire> bien sûr, à la Martinique, il faut le dire que c'est scout Martinique. Alors, le chant qui a bien qui bercé qui, qui nos billets, c'est les scout mais le matou revient le jour suivant. Mais le matou revient, il est toujours vivant, mais le matou revient le jour suivant. Mais le matou revient. Il est toujours vivant. Escoute, on met la flamme au point résilleux. Écoutez la flamme qui palpite en nous. Monte donc flamme légère, feu de camp si je suis froid dans la peine ou dans la clairière. Monte donc et monte, monte donc et monte flamme de camp si je suis mort. Uh, tu Scoot, Twilight Scoot.